le tas de sable. Au gré de l'écoulement, à la surface du tas de sable, se succèdent sans cesse des phases de stabilité et d'instabilité. Dès que la pente devient trop forte, une avalanche se déclenche. Elle réorganise les grains selon un angle constant formant un cône de révolution presque parfait. Cet angle, entre la surface du tas et l'horizontale, est appelé angle de repos. Il est caractéristique des grains utilisés et un tas constitué de ces grains adoptera toujours le même angle de repos.